Dans ce MOOC, vous apprendrez les mécanismes et les langages qui permettent de connecter un objet à Internet. Vous utiliserez les technologies issues des Fab Labs pour fabriquer Nelson, un petit objet intelligent et autonome, contrôlé par votre smartphone ou votre ordinateur. Vous apprendrez également à reprogrammer votre objet à l'infini pour l'adapter à vos besoins. Rejoignez la communauté des bidouilleurs et des inventeurs de ce MOOC. Inscrivez-vous